Bienvenue dans cet épisode de Paillettes et Grelinettes Nous sommes à Grainescence, un écolieu ardéchois où habitent 10 adultes et 4 enfants. Cet écolieu a été monté à partir de janvier 2019 par un groupe de copains qui se sont rencontrés à Montpellier et ont décidé de se réunir pour acheter ce grand domaine de 20 hectares et s'y installer pour vivre de façon plus écologique, plus sobre et surtout plus en lien avec la nature. Les dix adultes du collectif de Grainescence ont des activités professionnelles très différentes. Par exemple, Kim et Raphaël ont profité de leur installation ici pour développer leur activité de paysans boulanger Et ils fournissent le pain du collectif et des villages alentours. Ed est resté photographe et a développé son savoir-faire de menuiserie grâce à toutes les bricoles y avait à faire sur le lieu. Romain, lui, il a gardé son travail à l'extérieur. 6 mois par an de consultants et puis les autres 6 mois ils proposent des stages en agroécologie pour lesquels s'accompagne Victoria cuisine des plats vegan trop bons. Il y a aussi Margarita et Rafa qui eux sont intermittents du spectacle, comédiens dans une troupe et conteurs et ils le sont restés. Et puis enfin Astrid et Victoria ont décidé de monter une activité de camp nature pour enfants en anglais qui s'appelle les éco-camps et on est ici dans un des lieux de regroupement des enfants l'été. Le domaine de l'avenant est un domaine typiquement ardéchois, c'est-à-dire qui se répartit en différents niveaux de terrasses. Il y a 20 hectares, 15 hectares de forêt et 5 hectares de prairie. Donc là, la forêt que vous voyez tout en haut, c'est une partie de la forêt de hêtres du domaine et juste en dessous, c'est la première terrasse avec le bâtiment principal. Ce bâtiment, il est consacré à la location de gîtes. Le petit bâtiment qui est juste en dessous, c'est le fournil de Raphaël et Kim et puis la cuisine d'été. À gauche, c'est la maison d'Ed et Astrid, l'ancienne grange qui a été rénovée. Et tous les autres foyers vivent sur les différentes terrasses de l'ensemble du domaine en habitat léger. Cette organisation de l'espace a un avantage énorme. C'est que chaque foyer a une très grande intimité vu qu'elle est sur sa petite terrasse où personne ne la voit et où elle voit personne. Et en parallèle, ceux qui louent les gîtes ont l'impression d'être seuls dans le domaine. Ça permet d'être ensemble, mais chacun chez soi.